Voyez, les petits copains, les copines, nous avons a plein de neige partout, hein oh, gars, c'est génial privé, ça c'est cool à faire C'est génial Donc, vous êtes privé, ça c'est comme il y a plein de neige partout Oh la vache Oh là là, il y a plein de neige Bon là, les petits copains, petits copines, il y a plein de neige partout là, il y a plein de neige, regarde C'est cool Et on s'amuse, ah bah attends, elle attend qu ah, bah. peut-être qu'on s'amuse ah ouais, moi j'avais... peur. N'est-ce pas Il de... y a la neige partout, regarde. Ah il y a de la neige partout Les petits copains, les petites copines. <rire> les <tuts> copains, nous <rire> avez besoin. c'est la neige, c'est partout. Il y a plein de neige partout. Bon alors, s'il te plaît. C'était comme ça, j'ai plein de neige. Regarde. Oui, il y a plein de neige partout, regarde. Ouais, les petits copains, il y a plein de neige. Et le résultat privé. Allez, on à bah, romance Let's go! Ouais, ouais. oh, oh. Yeah. hey c'est cool C'est Go! Ouais, Go! Go! Go! cool Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! c'est Go! Go! Go! oh oh oh, oh. Oh le vache La bataille bout oh oh, de neige, c'est incroyable Oh il y a plein de neige là, wattan Les petits copains Nous avons besoin de la neige glacée, vous voyez Ah là, c'est génial En dessous là, oh ça c'est trop cool là hein. Alors oh les petits copains, copines, nous avons regardé, ce sera tellement la neige. C'est important qu'il y a possible la neige, il y a partout. Oh, vous voyez, Malo Les petits copains, les petits copines, il y a plein de neige. Regardez, Regarde ça. Oh là il y a plein de neige, ils sont partout. Il y a, mais regardez quelques secondes. Il y a plein de neige partout comme ça. Ah oh, ouais. Oh, regardez, oh, les petits copains. Ça, c'est plein de, de la Noël partout, mais en fait, il y a de la musique là. Il y a plein de ça, c'est la neige partout. C'est trop bien. C'est génial. Martin, ouais, j'ai réussi court! Et qui let's go! Elles <rire> sont gelées là, n'est-ce pas? Oh là là! Oh. Ah! Regardez, petit copain, petit copines Vous voyez ça, la neige? Ils partout les gens! Oh la vache! Eh, hey, qu'est-ce que c'est, -ce, que que ce malo? Tout cas, es que, que vous faites là! Voilà, oh, Martin, tu, tu savais comme ça pour oh, cool, ouais, la neige partout? Tu savais? Tu savais comme ça? Ah là c'est ça, c'est cool quand la cam bien, la neige partout comme ça dans la bâche! Ouais! Rissi, à ma fable! Ouais! Ouais, petit ouais. bon. bon. ouais. bon. ouais, copain! Nous avons regardé quelques secondes. La neige est partout. C'est tellement génial. Il y a privé, sans neige, il pas partout. Il y a des choses là. Oh, il fait beau là, du soleil. Il faut faire tu copains, tu copines. Nous avons regardé à quelques secondes Juste ce que avec euh, la neige et sont partis. Oh là, regardez ça. Mmh. Oh, ça c'est cool comme ça. Oh. Il y, a, il y a plein de noix partout <rire> Oh, oh Qu'est-ce que si vous faites comme par exemple moi Oh voilà oh, petit copain, un petit petite copine voyez oui, regardez quelques secondes Ce qui est important la neige et sans s'en plaindre S'en plaindre beaucoup à la soirée Sa pyjama, regardez Les petits copains Nous avons regardé la neige Regardez ça, il y a plein de neige partout vous voyez ça, regarde. Oh là là, il y a plein de neige à regarder. Oh! What the hell? Qu'est-ce qu'elle qu qu va lancer de quoi? Oh là là, il y a plein de neige partout. Malo, regardez, moi aussi, je prends la photo. Malo, regardez, tu vois, vous voyez? Ce qu'il la photo de la soirée qu'il y a encore. Oh la vache Il faut a là. Oh oh oh C'est cool. Alors les Oh regardez là, oh. Les, petits les petits copains. Il y a flocons de neige. Voyez ça. Il y a un de neige. Vous voyez ça hein. Oh oh et joli coup le flocon de neige. C'est génial. Waouh. T'es mignonne neige, tu es partout. Lui regardez comme ça. Waouh. Bon regardez. Oh. Regardez ça, regarde. Les petits copains, nous avaient plein la neige tous les jours, voyez ça. Et les jolis coups là, oh la vache, waouh! La neige, on sent qu'elle a bien. Malo, qu'est-ce que t'as fait? Ah oh, euh, oui, ça c'était tout, tout ah, plou comme. Hein. Yeah, vous savez? Ouais, yeah, c'est génial à priver comme ça. Ah, ah ouais? Euh, comme ça, regardez oh. hein Les petits copains, moi, ah, fait... nous avez, ça fait tellement, la neige, sur sont partout Vous savez, La soirée, comme ça oh, regardez ça oh. La neige, vous avez tienne Voilà, vous avez ça Ouais, parce que bon Le petit copain, tu copines les neige ils sont partout voyez Vous voyez ça là Oh là là, c'est tellement. c'est fait tellement que enfin. Bon, bah, petit copain il nous a fait capable les tuto. Et je suis capable tellement. Parce que là, j'ai dit par exemple. Et là, petit copain, copine. Alors j'espère que la très vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à enregistrer. Et n'hésitez pas à des pouces bleu et à les commentaires. Et à les abonner à cette chaîne. Abonnez-vous et ciao